Salut c'est Dan de la SKN Sur la chaîne de Conan Silver Senpai Et la vidéo originale non montée Sera diffusée sur ma chaîne euh, Sur ma chaîne pour la prochaine Qui est notre que Dan SKN Bon bah je vais vous présenter Une évolution de mon équipement dit Le couteau MH141 sera remplacé Par deux autres couteaux euh, Qui sera un du même modèle que celui-ci Sauf que celui qui sera dans les tuyaux euh, qui pourra être fixé ce un ceinturon sera déjà et il y aura un M 149 je, je ne sais plus la référence euh, de la réplique et il y aura également que je te retrouve et ou oh, de chaise bureau un coupe coupe hein, une machette, une machette euh, type euh, Africa ou Vietnam Airsoft euh, de la marque All Steel qui sera rajoutée lorsqu'elle sera de nouveau disponible sur Amazon de Tomahawk de Trench Hawk de Tomahawk que j'appelle Trench Hawk un de Cold Steel un de la marque All Steel et un de la marque euh, SNT Et également une autre machette euh, de la marque SNT. Au niveau du tac-tech. Pour les fans de Ghost Recon euh, Breakpoint et Wildland Pour Breakpoint. Ah ça je vais en la lumière. Ah merde. Tapis. Pour, le... pour ceux qui sont fans de Ghost Recon. Vous savez tous que vous pouvez conférer à votre telle que dans le jeu pour qu'il puisse faire une cartouche de, de fusil à pompe de calibre 12 moi je peux le mettre en... moi je peux y mettre si je veux de fausses cartouches de calibre 1602 ou 1656, mais je mettrai des cartouches de calibre 12 et également des cartouches de fausses cartouches de calibre 12 de, de, peu importe la marque au niveau du porte-chargeur, je pense que je mets des 5-11 et également du. Oh merde, j'ai oublié la marque. Je sais que c'est du HSJ High Speed Gear. Ah je me suis dit la marque. Je me suis la marque d'un coup. Comme par hasard, la fameuse Unboot qui m'a toujours quitté, qui m'a jamais quitté, qui va migrer sur un ceinturon tactique que j'espère acheter bientôt. La trousse CMT, toujours fidèle à son poste. Que d'ailleurs, faut pas que j'aille sur le tech tech. Oui, il a pas de café cette fois-ci parce que faut que je rationne. Et sans lait, c'est pas dégueul... c'est dégueulasse. Ciseaux de Jesco, le fameux ciseau de Jesco. L'ami Code et Renault, on a fait une vidéo, c'est ultra pratique. Bon, je vais allumer la lumière, vous verrez mieux. Bon, sachez que pour tout art software, si vous avez un traitement, c'est important. Moi, je suis épileptique avec une, avec une hyper nervosité qui est difficile à contrôler, donc j'ai un médicament pour un week-end max. Mais je peux rajouter un deuxième puits de levier. Pour augmenter. Certes c'est pas grand chose des quelques pansements. Je compte... Euh, ça c'est principalement pour traiter euh, ce que j'appelle la, la belle merde de niveau des pieds. Ça c'est pour les ampoules. Pourquoi j'ai pas filmé le, quand je me suis donné une belle ampoule que je me suis faite avec mes juggle boots Je pense qu'il y aura deux trucs de rajouter sur le tech tech. Euh, les poches pour chargeur euh, de récup euh, seront remplacées. J'ai également mon sierra qui sera retapé. C'est ce que je prévois. Et mon DPC Gym, Gym Table Plate Carrière sera également, retapé, sera également remis, a été remis sur pied récemment. Faut que je le configure. Je vais d'abord suivre... Euh, je vais certainement suivre les conseils euh, avisés d'un shop euh, auquel je, je suis fidélisé. Qui s'appelle Heritage Airsoft. Bon, la plupart des éléments ne viennent pas de chez eux. À part euh, ça, euh, qui vient de mon SIRAS. À part la poche porte-chargeur double qui vient de mon SIRAS. Et la poche radio qui vient de mon SIRAS. Et également une autre poche porte-radio euh, prc 52 qui n'est pas adaptable sur mon... qui ne, peut, qui ne correspond pas à ma, à ma boire fringue. Ouais, j'avoue, c'est un peu la merde. Au niveau de la com, ce que je prévois, c'est du ZTAC, ou... c'est du états soit le commutateur... Euh, soit le PTT commutateur de chez ZTAC que je foutrai là. j'ai déjà testé... Euh, je l'ai déjà testé, c'est hyper pratique ces combinateurs Mais évidemment derrière Sachez que la poche radio elle va monter d'un cran Elle sera même remplacée par une 5.11 C'est une grosse nouveauté que j'annonce Au niveau des nouveautés Il y aura également un porte-carte qui sera là Avec en plus un GPS Et Une boussole de poignet j'espère le gps sera à gauche le gps sur son poignet gauche le porte-carte son sera son gps à droite porte carte à gauche boussole ici pour ce qui est de la configuration Prediction. Connection.